En fait, Balka, donc, vous l'entendez pas parce que du coup on nous entend rire sur le stream, mais Balka a pas activé son micro. Oui, bonsoir C'est euh... bon, ça va. <rire> Bonsoir. Euh, oui, non, mais c'est OBS qui a, qui a réinitialisé des réglages pour une raison que j'ignore. Bref, euh, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce stone euh, numéro 4 déjà, je crois. Waouh, comme le temps passe vite. <rire> oh. oh là là, putain Avec comme thème... <rire> Euh, euh, pardon, j'en oubliais mes invités euh, des marques, donc comme d'habitude, euh, Diddles, qui sera là pour jouer euh... en fou. Voilà. Et nous avons euh, l'honneur d'avoir euh, Charles Salmassis avec nous ce soir. Bonsoir. Alors je sais pas ce que je voulais, <rire> pour être honnête. On m'a dit, viens, il va y avoir un truc Clorestone pour pouvoir poser des questions. Seule. Quoi Mais pas Mais du je... tout Alors, <rire> Ça y est, est contexte. Quoi. Voilà, je, je donne le contexte. Alors là, je fais le, non, mais... je fais le doigt avec ma main, là. Contexte personne, personne ne voit ça. <rire> Il n'y a pas de webcam. Salut, Fargo Coucou. Fargo, pourquoi t'as plus la, la petite icône genre tes subs Ah non, mais t'as jamais été sub, en fait. <rire> bah, Vas-y, affiche bon, le ton tout C'est <rire> bon. Contexte. Est-ce que je peux donner le contexte Il, Le truc, c'est que, bon, comme certains doivent le savoir déjà ici, Balkanywest de Twitter.com est un putain de nerd. D'accord oh, oui. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément au lore euh, genre de Warcraft ou je sais pas quoi, les trucs avec les gnomes là, et les mages. <rire> et... <rire> et personnellement je n'ai jamais joué à WoW, mais enfin je joue à Hearthstone depuis très très très longtemps. Et il y a des trucs où euh, je, je bite rien, mais ça m'intéresse quand même, donc j'en ai, je, ai rien à branler de World of Warcraft machin euh, blabla. Par contre ça m'intéresse... tout de, ça. De... Voilà, d'avoir le lore et il y a des fois où j'envoyais des sms en plein milieu de nuit à Balka pour oui, vérité, lui ça. dire par... <rire> Pour lui dire, ouais en ce moment j'arrête pas de dire la puissance de Dalaran dans toute sa splendeur Mais en fait c'est quoi Dalaran Et en plein milieu de nuit il me répondait et, voilà, et euh, c... il faisait son nerf et, et ça prouve aussi qu'elle n'a pas regardé la vidéo de Stone 1 sur Youtube <rire> voilà. euh, D'ailleurs elle est, est sur Youtube est donc n'hésitez pas Eh ben c'est chiant bizarre, elle bizarre, bonne mais, soirée à vous Mais en fait je trouve ça bien, au final ouais, mais, je pense que je vais tous les regarder Ah merci euh... Bon je vais faire les bonsoirs à tout le monde, bonsoir devil, Donc... bonsoir nuit, bonsoir ferrure Oula j'ai une mise à jour attendez, Ouais, c'est bon <rire> Bonsoir Fargaz, alors, bonsoir alors... Fessel. coucou trollrace C'est bon mais ah, c'est chiant, alors non c'est pas chiant, arrêtez de l'écouter Enfin n'arrêtez pas d'écouter mais non, arrêtez de l'écouter pour non. ça C'est pas chiant, non mais c'est moi euh, bon voilà l'exposé de Balka euh, sur mes on s'en parle mais que en fait, je pense... <rire> Non mais c'est pas ça <rire> Mais bon, je suis prête. Est-ce que Belka, tu peux expliquer le, donc, euh, les élémentaires Pourquoi on va parler des élémentaires et Alors, pourquoi on va et... parler des élémentaires Parce que euh, une personne euh, sur ce serveur, que je ne citerai pas, a une passion euh, <rire> plutôt marquée pour euh, un élémentaire du, nom, du doux nom euh, d'Alakir. C'est moi et, la personne <rire> Voilà, c'est elle la personne. Euh, tandis que du coup en fond Diddles nous fait un petit deck humain spécial élémentaire. Ah ouais Et ouais Et <rire> hey, c'est préparé et tout. Hein. Ah ouais mais c'est trop bien euh... Et du coup je vais pouvoir me lancer. Donc en gros ouais globalement ça va parler des 4 élémentaires principaux et aussi un petit peu des dieux très anciens que vous connaissez grâce à Hearthstone et aussi un petit peu d'Aile de Mort. Donc voilà, globalement, c'est des gens que vous... Devez ah, il y a de mort Et ouais, y a elle de mort Trop Globalement, c'est des gens que vous connaissez, bon, sauf une personne, mais euh, j'introduirai tout ça en temps et en heure. Donc, les élémentaires, enfin les seigneurs élémentaires. Donc déjà... Ah, obéissez-moi <rire> Alors déjà, juste pour euh, euh, faire un peu la, le, comment dire, le générique de début, je vais dire, euh, expliciter un peu de qui on va parler. Donc on va parler de Ragnaros, le seigneur du feu que vous connaissez grâce à Hearthstone, de Alors il y a des gens qui n'ont peut-être pas connu Ragnaros puisqu'il a été enlevé des Ah c'est vrai Alors Ragnaros, tout est préparé, j'ai sa carte juste ici, transition, voilà, waouh C'est donc cette carte, donc une 8-8 pour 8, qui ne peut pas attaquer et qui envoie de manière aléatoire 8 dégâts à un ennemi. Une très très bonne carte, j'aime Ah merci pour l'abonnement Fargas Oh merci Forgo Euh... Ça fait chaud au cœur euh, donc, Ragnaros, comme je disais, Alakir le seigneur de l'air, Neptulon le chasseur des marées, que vous connaissez aussi, car c'est une carte euh, soit chamane, soit neutre, je ne sais pas, Didot ce qui vous dira, euh, et Terrazan, euh, que elle, vous ne connaissez pas, c'est vraiment le personnage euh, important de Solar Stone que vous ne connaissez pas, parce que elle est uniquement dans euh, World of Warcraft, euh, qui est donc la pierre-mère, donc euh, la, le seigneur élémentaire de terre. Donc... Bon, en vrai, on s'en fout de tous les autres, Alakir c'est le meilleur. Voilà. Donc voilà, vous pouvez quitter Slurstone, la terre c'est le meilleur. Bon. Bref, euh, donc pour vous la faire courte, dans l'univers de Warcraft, en fait, il y a certaines planètes qui ont au centre, au niveau du noyau, à peu près un titan qui est endormi. C'est le cas d'Azeroth. Euh, c'est d'ailleurs pour un ça... Un titan. C'est genre titan, un, ouais. un, un, un, comme un dieu, en fait, dans notre, dans notre culture. Titan, mais je j'ai pas compris. Bah écoute. Euh... Titan. Pourquoi, euh, pourquoi on ne sait pas. Enfin, ça n'a pas encore été expliqué dans le lore, je crois. Euh, et en fait, Pourquoi il y a plusieurs gens sur Soviet Supreme Gaming là derrière le compte Quoi Mais parce qu'il y a, y a, y a Diddles et il y a moi, mais là c'est Diddles qui a parlé. Bref... D'accord. <rire> va être pas. très long sur leur stun. <rire> euh, donc... fallait pas m'inviter. Hein. Euh, dans la planète Azeroth, il y a donc un titan endormi, qui s'appelle également Azeroth. C'est malin, ils ont fait simple. Et en fait c'est pour ça que la Légion Ardente va de monde en monde en fait. Ils veulent euh, trouver donc, des titans endormis au sein des planètes, et les corrompre, et si jamais ils trouvent pas de titans, bah ils détruisent la planète et ils passent à la suivante. Ils se font pas chier. En gros du coup, ouais les titans c'est un peu des colosses magiques euh, qui vont eux aussi de planète en planète, mais plutôt pour éveiller les titans endormis et créer la vie. Genre ils sont... J'ai mis dans mes notes loyal-bon de ouf, et c'est vraiment Donc il y a deux types fait. de titans Non, il y a les titans, et <rire> ce qui sont des gentils, et il y a des méchants. Genre les méchants c'est la Légion Ardente, et vous qui okay. avez vu les Lurston... Vous savez qui est la Légion Ardente Parce que je vais pas le refaire. Non, moi je sais pas. <rire> tu, tu regarderas <rire> le Lord Stone 1 sur Medivh. Hein. Ok. Ça, ça, voilà. euh, mais euh... ça répond pas à la question de pourquoi il y a des titans Mais on ne sait pas en fait. Il <rire> s'énerve. <rire> euh, en fait, non, en fait, très sérieusement, euh, on ne sait pas ou sinon j'ai raté l'info, mais je crois pas qu'on sache. C'est peut-être explicité vite fait dans un roman, mais je pense que je l'aurais trouvé sur le net parce qu'il y a beaucoup de nerds de WoW. Euh qui traînent euh, sur internet. Yeah. Alors, Fargas dit qu'il est déjà perdu, j'ai envie de dire c'est normal. Alors, Moi aussi. C est, c est... Il faut juste comprendre qu'il y a des planètes et genre, il y a des titans dedans et parfois, il y a des méchants qui veulent tuer les titans. Exactement. Pas... Et en fait, la, donc du coup, la légion ardente, pour, pour la faire courte, euh, c'est donc tout ce qui est Sargeras euh, et euh, les... Euh, quel Taras euh, Quel Taras, non Quel... Alors, il <rire> y a Quel Talas qui est un haut oh, elfe, mais on va pas commencer à parler de gens, euh... voilà, bref. Okay. En gros, la, la, la Légion Ardente, c'est des méchants, voilà. Mais Fessel dit, mais les gars de la Légion Ardente ont des titans Alors non, parce qu'en fait, les gars de la Légion Ardente, ils aiment pas les titans, du coup ils veulent, en fait... Ils veulent juste les buter. Voilà, pour l'instant, ils en ont pas, mais ils aimeraient bien en avoir. Et pourquoi ils veulent les tuer Euh... Bah en, fait, ils, ils, ils, ils veulent, en fait, le but de la Légion Ardente, c'est euh, genre de, de, de, de détruire toute la vie dans l'univers. Genre, c'est des méchants. Mais quand je vous dis que c'est des méchants. Mais qui veut aussi... faire ça Genre, y'a aucun intérêt. Mais c'est des méchants Et c'est comme. Ah oui, non, mais. Tu... Non mais... <rire> Écoute, ok, non, mais ok. On peut envoyer un email mais à Chris ça. Medzen si tu veux, qui est euh, un des principaux euh, auteurs derrière le lore euh, de, de Warcraft. Et lui demander. t'as un nerd pas. à ce point-là, tu connais les noms en tout Ouais, okay. bah, enfin en même temps, c'est le mec le plus connu de. Mais calme-toi, moi je le connais pas ton, ton pelo, là. Oui, toi je connais <rire> que Jeff Kaplan. Bref, on Non, c'est <rire> pas vrai, je connais Michael Chou. aussi. <rire> je, je crois qu'on diverge. Donc, je disais... Euh, <rire> L'énergie dégagée du, du, du titan, donc euh, au cœur d'Azeroth, a donné naissance euh, aux élémentaires de, de quatre éléments, donc le feu, l'air, euh, l'eau et la terre. Et euh, du coup, les élémentaires, ils ont commencé à se taper sur la gueule pour la domination d'azeroth euh, sous la direction bah, des, des élémentaires qui étaient le plus puissant de chaque élément en fait. Euh, C'est quoi azeroth C'est la planète <rire> sur laquelle tout <rire> se passe. <rire> euh... <rire> oh, on, va, on revient de loin là, on, on revient Il y a les bazarroirs là. <rire> um, et donc en gros voilà, il y a les élémentaires de feu qui ont euh, nommé entre guillemets Ragnaros comme euh, le chef. Ah, mais attends, ok. Les élémentaires ils ont quoi à voir avec les titans C est, c est, en fait, les élémentaires sont nés grâce à l'énergie qui émanait du titan endormi dans la planète. D'accord, ok. Et bon, pourquoi ils se tapent dessus Ils se tapent dessus parce qu'en fait, chacun, en fait, chaque élément euh, a sa... Enfin, tous les élémentaires d'un élément, bah, ils ont tous leur vision un peu du truc, de, du monde, tu vois D'accord, ok. Et du coup, okay, je... ouais, ils sont pas potes, ils se disent pas genre. Voilà, ils font euh... pas, du, ils sont tout pas potes. du communautarisme, tu vois, non. en se disant on est potes, on est tous des, des élémentaires, tu sais Pas du tout, okay. c'est vraiment euh, l'inverse du communautarisme, c'est vraiment l'individualisme de base. Ok. Mais en groupe. <rire> <rire> <rire> Donc, ah euh... oh, merci pour les tips. Putain, il a mis un type, quoi, il a mis un déclasse. <rire> Pourquoi il y, les... y a un triangle les, les tips, en fait, c'est les... ah oui. la thune, tu sais, genre. Un bit ça vaut un centime d'euros. Ben Linkos <rire> il a mis un bit. <rire> c'est nul Bon ok, passons, c'est pas ah, grave. Bref, euh, n'écoutons pas les rageux. Euh, donc en gros, il y avait donc, Ragnaros qui menait ses troupes genre avec euh, violence et qui combattait sans pitié. C'était vraiment le mec bourrin quoi, il fonçait. Et Alakir, euh, il faisait comment Alors j'allais y venir s'il te plaît. Alakir, <rire> euh, donc <rire> il était un peu plus rusé et subtil. Euh, donc il espionnait ses adversaires, il essayait de semer un peu la discorde dans les rangs ennemis. Oh je euh, l'aime trop putain c'est le meilleur. Il y avait Terrazan qui était plus protectrice et qui manipulait les montagnes pour protéger un peu ses éventaires avant de créer des cratères sous les adversaires euh, qui avaient passé leur temps à s'épuiser contre les. Bah, contre les montagnes. Euh, et Neptulon qui était le, le plus sage et le plus stratégique des quatre. C'est un peu le gros cerveau de la bande. Ah oui il a une sale gueule. Bah d'ailleurs je vais vous le montrer. Euh, donc euh, là vous avez Alakir, voilà. Euh, donc le chouchou de, de, de Charles comme vous avez pu le comprendre. Comme des insectes que l'on balaye <rire> Donc là, vous avez Népulon, donc la sale gueule, selon Charles. Euh, et ici, vous avez Terrazan. Hop oui, alors elle est pas dans Hearthstone, du coup j'ai pas de carte. Donc oui, c'est bien une, ce que je me disais, elle, une, est pas, elle ça, pas Ça utilisé. par contre, c'est une illustration qui vient de World of Warcraft, euh, parce qu'on la voit à partir de l'extension Cataclysme. Voilà, J'y reviendrai plus tard. J'espère qu'ils vont faire une carte avec elle quand même. Hein. Oui, j'aimerais beaucoup parce qu'elle est très très cool et il y, y a pas mal de, de, de trucs stylés à faire. Et euh, où est-ce que j'en étais Oui, il n'est plus long, donc du coup c'était un peu le plus sage et le plus stratégique des quatre et qui attendait genre le bon moment pour attaquer cet adversaire, tapis dans l'ombre, tout ça. Euh, ils se sont battus vraiment pendant des millénaires, euh, juste pour euh, pour dominer un peu la planète, jusqu'à l'arrivée des dieux très anciens sur Azeroth, donc enfin euh, les dieux très anciens parmi euh, ceux qu'on connaît, euh, donc dans l'ordre du plus puissant au moins puissant. Ils charge, saron Ktun et Enzoth. Oh, ouais les euh, autres c'est le plus fort euh, Non c'est le plus faible, c'est E-Charge le plus fort. Ah euh, Et bon, il y a, a d'autres euh, dieux très anciens qui existent, qui existent pardon mais euh, on les connaît pas et on s'en cogne un peu. Et ce n'est pas une, un lorestone sur les dieux très anciens de toute façon. Ok. Euh, voilà, j'en ferai peut-être un. Euh, mais il y a... Ouais, j'en ferai peut-être un. Euh, du coup, euh, réalisant un peu la menace que représentaient les dieux très anciens et leurs euh, leur sbires. Quand je dis leurs sbires, c'est par exemple les... Euh, <coughs> les manipulateurs sans visage là dans Hearthstone, vous voyez Ah genre ouais, trop délire. bien Genre les, les, les sortes de poulpes cheloux. Enfin, euh, vous voyez un peu l'esthétique des dieux très ensemble, quoi, c'est toujours dans le même délire. Euh, et du coup, les élémentaires décidèrent de, de s'allier malgré leur haine leur mutuelle. Mais euh, malgré tout... Ah c'est puissance... cool ça ah, C'est cool, un peu hein. genre uh, ultra shonen. Euh, mais malgré leur puissance combinée, ils n'étaient pas de taille. Et euh, les dieux très anciens euh, les réduirent en esclavage avant, Quoi, de... <rire> eh oui, eh oui. Euh, avant de reprendre leur conquête d'Azeroth. Et les titans euh, eurent vent de cette attaque, parce que quand même ils voulaient protéger euh, le, le, le titan Azeroth. Euh, et euh, n'osant pas intervenir eux-mêmes de peur que la puissance qu'ils dégagent euh, détruise Azeroth, en fait. C'est dire à quel Je sais que je me suis empêché de crier un truc là, mais. <rire> Vas-y, continue. Euh, du coup, ces titans créèrent une armée, donc... Euh, alors, j'ai pas retrouvé le nom en français, parce que... Euh, attends, attends, attends, Nuit demande, attends, qui réduit Pardon. qui en esclavage Alors, les dieux très anciens réduisent les, euh, les élémentaires en esclavage. Parce que les dieux très anciens sont arrivés sur Azeroth pour, euh, du coup, corrompre euh, le titan quand ils l'auront trouvé, ou sinon détruire la planète. Donc il n'y a pas meilleur moyen pour corrompre le titan que de prendre euh, les élémentaires en fait, euh, sous leur coupe. Bah en fait, ils se sont dit que ça va nous faire des, des ressources en plus pour euh, dominer la planète. Donc ça va les plus ouais. De toute façon, vu que les élémentaires apparemment sont quand même liés à la puissance du titan. C'est ça. c'est Voilà, c'est une de, de manière toute façon. de... Et puis aussi, autre chose que j'allais expliquer un peu plus tard, mais euh, du coup, euh, tu, me, tu, tu devances un peu euh, mon exposé. Euh, c'est que euh, les, euh, en fait, les élémentaires ne peuvent pas euh, être détruits entièrement, en ils sont sur Azeroth. Voilà, j'y reviendrai. Euh... Alors, Yannoui qui demande, les deux très anciens font-ils partie de la Légion Ardente Alors, euh... c'est un peu compliqué, mais en gros, euh... ils... Comment dire Ils bossent un peu ensemble, des fois, parce qu'ils ont un peu le même but, vaguement. Euh... Du coup, on... pour résumer, euh... Ils ont un peu le même but et ils sont genre pas ennemis quoi. Ça euh... sympa comme boulot de jeu très ancien. Ouais, c'est euh, sympa. Euh, D'ailleurs, ils recherchent un CDI euh, pour un RH. Euh, Ça bref... <rire> Pardon. Donc, euh, les titans créent une armée euh, qui s'appelle donc les Titan Forged en anglais, euh, qui est donc une première génération un peu de, de, de soldats euh, qu'ils ont, qu ont conçus et qui euh, précède en fait d'autres générations qui seront euh, plus tard les trogues, les vricules et les géants que vous connaissez. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, est-ce qu'ils sont représentés euh, dans Hearthstone, donc ces voilà. soldats euh, Alors les Titanforged, je crois pas, ou sinon de très très rares exceptions, euh, que je, que je, et je ne connais pas assez bien toutes les cartes Hearthstone pour avoir retrouvé euh, ces exceptions en question, mais du coup euh, c'est un peu le, euh, le brouillon de euh, entre autres les trogs, les vricules et les géants qui eux-mêmes ont évolué en fonction de l'environnement où ils vivaient en fait. Euh, donc, les géants, parce qu'il y en a plusieurs dans Hearthstone, hein. euh, je oui, pense. Oui, donc c'est les, euh, les géants de mer. Alors, <rire> je ne les ai pas dans mon overlay. Ah merde. Je vais remettre à la carte. Non, mais les, gros, gens, les géants de mer, etc., les... en fait, c'est des sortes de générations ça. Euh, un peu plus lointaines de donc... ces soldats qui étaient employés par les élémentaires, c'est ça C'est exactement ça. Donc, en gros, les géants de mer, de pierre, ce genre de choses. Les géants des arcanes, par exemple, c'est plus des golems. Donc, ça, c'est autre chose. Ça a été créé magiquement. D'accord. Voilà. c'est en... pour, pour faire simple. Euh... Donc, euh, cette armée qui est aussi appelée Keepers. je, je vais utiliser Keepers parce que c'est un peu plus court à dire. Euh, du coup, les Keepers euh, arrivent à prendre par surprise les dieux très anciens, parce qu'ils s'attendent pas vraiment à, à une arrivée des, de l'armée des titans. Et oui. ils arrivent à vaincre les seigneurs élémentaires avec aisance. Vraiment, genre, euh, c'est du 1v1, en fait, entre un Keeper et un Seigneur élémentaire, et le Keeper, à chaque fois, il défonce le Seigneur élémentaire. Euh, mais, du coup, comme je voulais... Euh, Dit euh, brièvement, les esprits des élémentaires étant liés à Azeroth, donc aux titans et aussi par extension à la planète, ils mm -hmm. ne pouvaient pas être détruits euh, définitivement en fait. Ils pouvaient juste être euh, bah, terrassés avant de revenir euh, un peu plus tard. Euh, du coup, les Keepers euh, ont créé un plan élémentaire, une sorte de petite dimension de poche en fait, euh, qui servira de prison aux esprits des élémentaires. c'est méchant C'est méchant, mais c'est quand même euh, bien trouvé de leur part quoi. Euh. Du coup, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé ce plan en quatre euh, régions, donc une pour chaque élément les terres de feu, la gueule des abysses pour l'eau, mur céleste pour le vent et très fond pour la terre. Waouh, trop bien ouais. Et du coup, en fait, quand tu terrasses un élémentaire dans le plan élémentaire, ça signifie que tu le détruis pour toujours. Voilà. Mais ce sera important pour plus tard. C'est la, la seule manière de les détruire. C'est la seule manière de les détruire définitivement. Ok. Et du coup, pendant environ 5000 ans, un truc comme ça, euh, les élémentaires ont continué à se battre entre eux sur ce plan, parce qu'ils sont cons, en fait. Hein. Tu les laisses entre eux, ils vont finir par se battre. Euh, donc, voilà. Mais qui, qui a créé ces plans dimensionnels Désolé si tu l'as déjà dit. Alors mais... ça, du coup, c'est les Keepers, donc l'armée créée par les titans. Les ont... En fait, à la base, c'était des prisons pour eux, des ah. sortes de délimitations. Euh... C'est ça, ils ont, cr... ils ont créé mais... ça comme prison, en fait. C'est l'unique okay. but de, des plans élémentaires. Hum... Euh... <rire> Ça, ça trash -talk le deck de Diddles. Diddles lui-même trash -talk son deck. <rire> euh, du coup, où est-ce que j'en ai fait Oui, du coup, donc, ils se battent pendant 5000 ans, blablabla. Bla bla. Et de retour à notre époque, donc, en l'an 28, à peu près. Euh, peut-être, genre, ça commence peut-être un an avant, mais c'est cette idée-là. Donc, c'est après les trois grandes guerres, euh, après les événements de World of Warcraft, de Burning Crusade et de Wrath of the Lich King. Euh... Sachant que les événements de Wrath of the King en gros c'est l'éveil de Arthas quand il est en roi Lich. Euh, donc hein. c est, c est, c est, il faut avoir vu les autres Lurston. Euh... Un genre. <rire> ouais. Du coup, Deathwing, l'aile de mort, euh, suite à une défaite dans un combat dont je ne parlerai pas parce qu'il y a beaucoup à dire sur Deathwing, j'en parlerai dans sa propre vidéo peut-être un jour. Euh, du coup il se rend au Tréfond pour se reposer. Donc le Tréfond c'est euh, le plan élémentaire euh, de la Terre. Voilà. D'accord. Euh, donc, il s'y rend pour se reposer. Il était déjà allé euh, auparavant. Se reposer hein. Oui, pour, se, oui, pour euh, se ressourcer un peu. Tu vois, il fait un petit spa. Mais, euh, un okay. petit spa de dragon. Non, mais... Et, euh, <rire> ouais, il, voilà, il se, il se requinque. Petite cure de magnésium, <rire> tout ça. Et, euh, et en fait, il faut savoir que Deathwing euh, a été corrompu par les dieux très anciens euh, il y a genre une vingtaine d'années après un truc comme ça. De euh, toute façon, ça, j'en parlerai plus en détail quand je parlerai de Deathwing. Mais en gros, il a déjà été genre un peu corrompu par les dieux très anciens et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu méchant, un méchant dragon. Ah oui euh, alors qu'il est sympa à la base. À la base il est sympa et ensuite il est devenu genre l'aspect de la mort. Je sais plus quel aspect il était au début mais il est devenu l'aspect de la mort genre pique émo le mec quoi. <rire> euh, et du coup il s'est barré euh, machin. Euh, voilà. Est-ce qu'il est encore comme ça Oui. Ah. Enfin là, là il est il est mort actuellement. Ah merde. Euh... <rire> Justement j'allais j'allais venir. Euh... Et euh, donc qu'est-ce que je disais Oui, donc ces murmures des dieux très anciens, euh, d'où le nom de l'extension, emplissent euh, de plus en plus son esprit, euh, en partie parce que euh, euh, Ktoon et Yogg-Saron sont un petit peu en train de se réveiller. Donc Ktoon et Yogg-Saron, c'est les deux seuls dieux très anciens qui sont encore, euh, qui ont encore à peu près une trace sur Azeroth, parce que les autres ont soit été tués, soit été bannis. Mm -hmm. euh, si je dis pas de bêtises, y a été tué et Enzoth a été banni. Euh, mais bref, en gros, il reste Khthoune et Yogg-Saron qu'on affronte dans l'extension Cataclysme, et il continue à corrompre un peu l'esprit de. Euh, un peu même beaucoup, euh, l'esprit de Deathwing. Et du coup, euh, subitement, un jour, euh, il se réveille, euh, et il érupte littéralement. Euh, et euh, pour, pour avoir une bonne visualisation de ça, je vous renvoie à la cinématique d'intro de euh, Cataclysme, qui en plus d'être magnifique, euh, euh, bah, illustre parfaitement juste le réveil de Deathwing qui défonce tout sur son passage. Euh, et c'est vachement beau à voir, et euh... bah, du coup c'est pile le sujet. Et euh, en fait... Je vais la mettre dans le chat, je crois que c'est ça. Alors j'allais vérifier, j'espère que ça va pas lancer de son... C'est en français par contre. Bon c'est pas grave, de toute façon il dit pas grand chose. Oui, impeccable. Euh, du coup je vous renvoie à cette vidéo après la fin du leur stand. Non mais le gars quoi. Ah oh, ça va. Hein. Et du coup, euh, en fait, il déchaîne tellement de puissance euh, sur son chemin, vous verrez ce que je veux dire en regardant la vidéo, euh, qu'il détruit le pilier du monde. Alors le pilier du monde, qu'est-ce que c'est Balka Eh bien c'est très simple. Le pilier du monde c'est un pilier magique qui maintient les énergies entre Azeroth et le plan élémentaire. En haut. Qui a pil... fait ça euh, Eh bien c'est les Keepers, quand ils ont créé le plan élémentaire justement. Pourquoi ils ont fait ça Pourquoi ils ont pas juste banni les élémentaires euh, vu que c'était une prison Et pas mis de lien entre Azeroth et, et les élémentaires Est-ce que c'est pas un peu leur rendre service que de faire ça euh, bien tu peux aller leur demander parce que je ne sais pas. <rire> mais euh... Non, en vrai je... Non, non, enfin, non okay. une, de faire une... non, non mais c'est une bonne question, mais je, je, je sais pas. Peut-être qu'ils se sont dit... Euh... C'est utile de les garder sous la main, je sais pas. Peut-être qu'ils se sont dit que ça allait genre nuire au, au véritable équilibre des éléments ouais, sur Azeroth, ouais. ce genre de choses. Euh, bref, en tout cas, c'est une très bonne question. Très pertinente. Euh, merci du beaucoup, coup... coucou, merci. <rire> euh, du coup, donc ce pilier magique euh, qui est nécessaire en fait, à la survie d'Azeroth, donc la planète, en plus du Titan, euh, parce que sinon... bah Genre le plan élémentaire se casse la gueule dessus et ça on en a un léger extrait d'avant-goût euh, dans l'extension Cataclysme et on peut voir que ça défonce complètement euh, l'aspect de la planète. Euh, donc en gros le, le pilier magique euh, il est important, c'est ça le, le TLDR un peu. Euh, du coup il y a tous les chamans du cercle terrestre euh, aidés par Tral. Ah euh, oui, et, voilà. oui qui euh, se mettent au travail pour le reconstruire, en fait. Et du coup, Thrall, il sait que ça va lui prendre beaucoup de temps, et donc ce qu'il fait, c'est qu'il nomme euh, Garrosh Enfer euh, chef de guerre de la Horde, pendant ce temps-là, pour le remplacer, en fait. Parce qu'il okay. était... Chef de, chef de guerre. Euh... Les éléments vous détruiront. Exactement. <rire> euh... Très bonne classe, d'ailleurs, Shaman. Euh, que ce soit sur moi ou sur Hurston. Euh, <rire> du coup, euh, Deathwing, euh, il est là, il est content, il est pimpant. Euh... Euh... Du coup, il a... Entre, entre guillemets, libérer les seigneurs élémentaires. Enfin, euh, oui, il, il a brisé le lien qui les attachait au... Attends, mais euh, en, en crevant Non, pas en crevant, en pétant le... le, le en pétant le pilier. Ah, le, le pilier. Là, il est pas encore mort, Deathwing. Il est encore en vie. Okay. Euh, du coup, il pète le pilier, ça brise un peu le, le lien qui forçait... Et c'est comme ça qu'Alakir, il revient. Alors, attends. Okay. Voilà, deux secondes. Euh... Et euh, du coup, ça permet aux élémentaires, s'ils veulent, en fait, de se casser. Euh, du coup, Deathwing, il va les voir. Euh, et il propose donc euh, à chacun des, des seigneurs euh, de l'accompagner dans sa quête de destruction. Du Mais, enfin... Ouais. Alors, fais attention à ce que tu dis, parce que Alakir et Ragnaros acceptent. Oh mon dieu, Alakir, oui, pourquoi La trahison, le couteau dans le dos. Euh, et Neptulon et Terrazan refusent. Euh, et du coup... Euh, ensuite, ce que je vais vous narrer, c'est ce qui se passe dans les, dans les raids de, de Cataclysme. Donc, l'Alliance et la Horde s'unissent euh, pour renvoyer euh, Ragnaros et Alakir dans leur plan avant de les y terrasser. Donc, ça, ça va être dans, les... dans deux raids en fait. Euh... Donc, euh, bah, je crois que c'est le raid des terres du feu pour Ragnaros et euh, un truc genre euh, la pointe des quatre vents pour Alakir. Mais, en fait, style. il est sympa Ragnaros. Alors, euh, définissent sympa. Non, mais il a peut-être son petit caractère, mais il veut pas non plus détruire le monde, puisqu'il n'a pas accepté euh, ce que Deathwing lui proposait. Si, Alakir et Ragnaros ils acceptent. Ah, c'est Ragnaros qui accepte aussi, d'accord. Oui. Ah Alakir ouais, et Ragnaros. Crois. Et Neptulon et Terrazan, eux, refusent. D'accord. Euh, et donc, du coup, l'Alliance et la Horde finissent et euh, boot euh, Ragnaros et Alakir, donc, de nouveau dans le plan euh, des élémentaires, avant de les y tuer. Définitivement. Mais qu'est-ce qui les motive à accepter ce que Deathwing leur propose Parce qu'ils aiment péter des gueules, en fait. Enfin, leur non, de mais elle acquir, non, mais Alakir, est, est pas comme ça. C'est leur sauf de puissance, en fait. C'est tout, c'est... Mais les chamans ils sont quand même sympas, d'accord, à la base. Je veux les... dire, bah oui. Ah non, mais les chamans ils sont très gentils. Ils hein. des... sont des amours, quoi, tu vois. Pourquoi dans ce cas, Alakir... Fait partie tu vois, de la classe chamane dans Hearthstone si c'est un connard à ce point qui veut détruire le monde Alors que les chamans accordent autant d'importance à l'harmonie et à l'équilibre Parce que c'était pour équilibrer un peu tu vois Genre les, les prêtres ils ont leur forme d'ombre pour équilibrer le côté euh, loyal Ah bon. parce que équilibre parfait est équilibre instable Exactement Ok très bien merci voilà. Merci à toi Je réponds moi même à mes questions <rire> Voilà merveilleux euh, et donc du coup vous allez me dire, mais euh, du coup il n'y a plus que deux euh, seigneurs élémentaires et comment ils font les deux autres éléments Eh bien c'est très simple, euh, le cercle terrestre, euh, il y a des cartes d'ailleurs du cercle terrestre je crois dans Hearthstone. Genre euh, les, le voyant du cercle terrestre, je sais pas quoi, un truc du genre. Bref, Pourquoi euh, il y a le le des cartes du cercle terrestre. Le prophète Le euh, prophète. Donc voilà, les chamans, ils, ils aident un peu les, les élémentaires qui sont tout paumés. Euh, donc les inventaires du feu et de l'air a nommé donc euh, deux, deux nouveaux seigneurs euh, pour leurs éléments donc euh, Fumeron <rire> c'est vraiment un nom de merde ils ont vraiment des noms de merde mais des... Des noms. Ouais, c est, c est genre c'est fumeront tu les connais donc, pas sont des rando quoi un peu ouais donc smolderon en anglais pour le feu et euh, pour l'air c'est euh, ton... thunderan donc euh, thunderan pour l'air mais en fait c'est normal si ça ne vous dit rien, parce qu'on ne les voit que dans la dernière extension de World of Warcraft, pour l'instant. Donc, euh, légion Et on les voit assez peu, d'ailleurs. Et c'est normal, parce qu'ils viennent d'arriver, en fait. Littéralement, entre, en fait, entre euh, Cataclysme et euh, Légion, il y a eu assez peu de temps chronologique euh, dans l'histoire de Warcraft. Et du coup, c'est pour ça que qu'ils euh, le... viennent de nommer euh, des, euh, des nouveaux élémentaires, en fait. D'accord. Faire simple. Euh, donc voilà. Je crois que j'ai fini. J'ai près tout dit.